C'est une excellente question. En fait, depuis le 1er janvier 2019 et un décret d'application d'octobre dernier, il vous est tout à fait possible d'alléger votre travail par un temps partiel thérapeutique sans être passé par un arrêt complet au préalable, à une petite nuance près, qu'il s'agit des arrêts en risque maladie et non pas en accident de travail pour lesquels il faut l'accord du médecin conseil.